Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 15 juillet. Je suis sur le marché de Fisherman Village dans le quartier de Bokout à Koh Samui et je vous propose une visite virtuelle, une visite virtuelle à Koh Samui de ce marché touristique. Nous allons voir si l'activité touristique a repris ou non. C'est parti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 Il est environ 18h On recommence à entendre parler toutes les langues Et tous les exposants sont là Je viens de rencontrer mes amis Laurie et Rémi Et leurs parents alors Rémi est instructeur de plongée ici à Koh Samui et ils ont un petit resort, à la plage de Shawenloi. Il me disait que la clientèle française n'était pas revenue. Il faut dire que le prix des vols des billets d'avion est particulièrement alarmant, inquiétant, élevé. J'en profite pour faire une petite halte au, au sticky rice qui est ici, cuit au barbecue. C'est un délice. Je vous conseille ça si vous venez dans le, dans le coin. Et également à sa gauche, la glace à la noix de coco qui est présentée directement dans la noix de coco. Voilà, si vous venez sur le marché, il faut manger au moins ça. Alors je parlais des vols, des billets d'avion. Si vous avez l'intention de venir à Koh Samui, Prochainement, En tout cas au mois de décembre, janvier, février. Surtout, prenez vos billets d'avion maintenant. Ça va flamber encore très très bientôt. Alors je m'arrête ici parce qu'il y a des fruits intéressants. Ça c'est la goyave me semble-t-il. Voilà, goyave. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit. Ça s'appelle la pomme cannelle. C'est absolument délicieux. Alors il y a beaucoup de pépins. C'est le goût un peu de la poire. C'est blanc à l'intérieur. Vraiment à goûter. Ici il y a également des mangues. Grosse mangue. Grosse mangue. Alors le durian. Le durian, ben, vous le voyez entier ici. Et si vous voulez le goûter, découper, ben, vous allez pouvoir le faire ici. Je vous recommande de le manger sur place sinon vous allez avoir une bonne odeur dans votre frigo que vous allez garder très très longtemps et puis j'en profite aussi pour vous montrer les petits ananas alors cela c'est vraiment un pur délice ils sont juteux, savoureux alors si vous connaissez Koh Samui, vous connaissez aussi les bars à cas alors le principe sur ces marchés vous allez sur le marché, vous achetez tout ce que vous avez envie de consommer, déguster. Une petite brochette par-ci, une petite glace par-là, une salade somtam. Et ensuite, vous vous mettez sous les arbres, assis confortablement à Voilà, comme le monsieur nous montre ici. Vous prenez un verre, vous commandez ici des, des boissons, des cocktails au prix de 90 bahts. Et vous pouvez manger ce que vous avez acheté sur le marché et le consommer ici en même temps qu'une boisson. Voilà. Alors ça, ce sont des gens qui sont de Kosamui, qui sont là depuis très longtemps et qui sont super sympas. Je vous conseille de vous installer ici. En plus, vous aurez de la musique d'ambiance, et vous êtes très bien installé. Voilà, quand vous avancez, vous avez également ici des commerces ambulants qui, qui commencent. Donc la première partie, c'était plutôt essentiellement ce qui concerne l'alimentaire, et dans cette partie, on commence à voir les articles de, de bijouterie, la décoration, les petits articles on trouve de manière assez classique sur un marché. Ils sont des jolies boîtes réalisées en noix de coco, vraiment très jolies. Pour mettre dans une salle de bain, c'est de bon En tout cas, cela j'aime beaucoup. Voilà, vous avez également l'arbre qui est au centre, qui propose un abri, un endroit assez sympa, une bonne ambiance, avec à nouveau ici des barres à cocktail, Les savons sculptés, je vous en ai déjà parlé, des savons sculptés, me semble-t-il, dans une précédente vidéo. Alors, on est en début de soirée, il est environ 18h. En ce vendredi 15 juillet 2022 On entend parler espagnol ici. Vous avez déjà parlé de, de ce stand où on vend du jade, voilà. Elle est super, elle fait des bisous très très jolis. Si vous avez un cadeau à faire, c'est vraiment le stand idéal. Mesdames, lâchez-vous, elle a des belles choses en bréjade. Ça va aux bagues, les boucles d'oreilles, les bracelets et les petites suspensions. Je ne sais pas si vous voyez ici. Je vais mettre ma main derrière pour que vous voyez mieux. Des jolies petites choses. Voilà. C'est parti. On entend parler anglais, les russes. Ah oui, vous savez sans doute que la Thaïlande a libéralisé la consommation de certains cannabis raison de santé donc maintenant on vous prépare votre joint directement sur sur place voilà. je m'y connais pas assez pour vous dire ce que c'est ce que ça vaut je ne connais pas du tout d'ailleurs et si vous avez l'occasion de venir, mais ben vous posez vos questions. C'est vraiment un domaine où je ne peux pas vous aider. Voilà, là je vous ai amené sur la, la première artère qui part de la main road et qui nous amène jusqu'à la route parallèle à la mer. J'entends parler allemand. Alors, est-ce que vous avez prévu des vacances à Koh Samui prochainement Dites-moi dans les commentaires pour savoir un petit peu si vous projetez de revenir prochainement à Koh Samui. Voilà. Si on part vers la gauche, on se dirige vers le Cocotams où on se tiendra aux alentours de 19h, 19h30. Alors l'horaire n'est pas très précis, hein. j'ai tendance à dire 19h30, mais quelquefois il le commence un, peu, un petit peu plus tôt. Donc je vous conseille de venir en avance si vous avez l'intention de, de regarder le fire show qui se tient sur la plage. Voilà, je vois que la végétation a bien repris dans ce restaurant qui s'appelle Krua, qui est tenu par des Thaïlandais et des Thaïlandaises en costume de soie. Très joli. Voilà, dans la partie qui longe la mer, eh bien, nous avons des commerces qui se tiennent sur la droite. Bonjour. Bonjour. <rire> Jolie sur les lèvres, c'est Emma. Ça fait... Et ça me fait sourire. Voilà, ces ces commerces-là, on les trouve quelques fois également en semaine. Et la partie que l'on vient de voir, là par contre, c'est un marché qui est là spécialement le vendredi. Il se tient également les lundis, mercredis et vendredis actuellement. Et si vous avez envie de marché nocturne, on me pose quelquefois la question. Euh, celui de la maille malheureusement n'est pas ouvert actuellement, il se tenait le dimanche, vous êtes sans doute euh, très nombreux à connaître ce marché qui était demeurant très sympathique. Actuellement il n'a pas repris, on a demandé tout à l'heure aux commerçants ambulants, ils nous ont dit qu'ils espéraient que ça reprenne dans l'été mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Celui de Menam, la walking street de Menam n'a pas repris non plus. Euh, actuellement euh, vous pouvez aller à Naton le mardi soir si vous avez envie de marcher de street food authentique et puis sur Shawen euh, à proximité du lac il y a également euh, un marché avec euh, de la street food notamment là du côté du co des commerces et eh bien bon la bonne nouvelle c'est que comme vous le voyez tous les magasins sont à nouveau ouverts Voilà, Celui-ci, c'est celui qui était en travaux, que je vous avais montré à plusieurs reprises. Et bien, ça y est, il est ouvert. Alors, Tumle, Tumle, Steak and Seafood. Donc, voilà, ça a l'air d'être un restaurant thaïlandais. ka. Kin Arai. Arai. Steak, Ok, ok, Kaponka. Donc voilà, il me dit qu'ici on trouve des fruits de mer, euh, également des, du poisson et du poulet. Oh, il y a des belles bêtes, hein? belles bêtes, des belles langoustes ici. Alors, King Lobster, 220 baht les 100 grammes. Ici, des King Crown. Et des poissons, Tini Seabass, Seabass, Snapper, Red Snapper, Oui, oui, oui. Et Tini, arrête. I... Uh, Seabass, sea yeah. et Red Snapper, C'est un Seabam de Cleo. voilà, yeah. ils, font, yeah. ils vous les font cuire au, au grill. Mm -hmm. Et donc, comme ils vendent ça, Anyfish, euh, 80 bahts les 100 grammes. 80 Any fish 80 baht les 100 grammes. Ah. On a apparemment euh, de, des combats de boxe de Muay Thai qui reprennent également Alors ça aura lieu ça aura lieu le 17 juillet au stade de Chaweng. Alors si vous n'avez jamais vu un combat de boxe euh, à Chaweng alors ça commence aux alentours de, de 21h. Généralement ce sont d'abord les jeunes espoirs qui, qui sont présentés. Et les grosses stars, par contre, elles passent vers la fin. Donc ça c'est un long spectacle qui dure environ jusqu'à minuit. Alors les constructions et les restaurations, rénovations se poursuivent ici à Koh Samui je pense que c'est le COSI qui s'ouvre là je ne suis pas sûre mais enfin les propriétaires du COSI en tout cas je ne suis pas sûre mais ça serait bien possible Wadika <rire> Wadika <rire> <rire> Euh, aussi je vous ai déjà parlé euh, du, de, du restaurant euh, où on mange très bien ici au fond, alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de, de sortir des, de, de la rue, on a tendance à rester dans la rue, mais bah, moi je vous engage à vous enfoncer un petit peu, ça s'appelle le Coco Town. Coco Town. Alors je rappelle que nous sommes le vendredi 15 juillet, il doit être environ 18h40 à peu près. Je n'ai l'heure que sur mon téléphone et il est actuellement utilisé comme caméra, donc je ne pourrais pas vous dire précisément. Je vais essayer de lire sur Hello, de lire sur la montre de quelqu'un. Ah, le Sian le Sian Spa je ne sais pas si vous connaissez ce lieu en fait c'est un centre de, de massage et de soins et ce que j'aime bien dans cet établissement c'est qu'à l'étage ils ont des cabines qui ont vue sur la mer donc on se fait masser et on regarde la mer en même temps c'est chouette alors celui-ci aussi a été rénové, un restaurant qui a été rénové, je ne sais pas comment il s'appelle, ça s'appelle le 20 Stories, 20 Stories, 20 histoires. Bon apparemment ils font aussi dans les fruits de mer. Je revois encore du red snapper, le king frown et également du crabe bleu ici. Celui-là est bon. calamar et des gambas. Ah, beaucoup d'espagnol hein. déjà plusieurs personnes que je vois qui parlent espagnol bah décidément les lobster sont de sortie 250 bahts les 100 grammes des calamar, du crabe bleu. Si vous ne connaissez pas le crabe bleu, c'est un pur délice. Hein Essayez. Avec la salade somtam, notamment, c'est très très bon. Oui. <rire> Alors là, je fais un petit clin d'œil à mes amis Hubexon et Pierre-Alexandre qui mmh. se reconnaîtront ils ont acheté ici une toile magnifique ils m'ont envoyé récemment la photo de la toile placée chez eux c'était c'est vraiment c'était vraiment une pure merveille je ne sais pas s'il y a un petit peu l'équivalent la, la petite sœur mais ça va alika ça va aller maika ah ok euh, should I remove my shoes shoe? okay. Okay. ok voilà elle m'a autorisé à rentrer pour vous montrer d'autres images alors il fait à la fois dans le il est là le peintre d'ailleurs il fait à la fois des décorations de, de visage Il est très, très doué. de l'abstrait des, des figures un peu bouddhistes ou de temps celui-ci il est vraiment très beau il a une lumière une épaisseur de, de grains vraiment super. Voilà, il est ici. Il travaille. Euh... Oh. Ah, oui, c'est malin. Allez, on est dans les coulisses. On est dans les coulisses. Eh bien, en fait, il, il se fait un, un petit peu un modèle. Je sais pas si vous voyez bien pour pouvoir bien centrer le, le visage qu'il va peindre, et eh bien il a un je sais pas comment on appelle ça, je dirais un cadre, un modèle. C'est une super bonne technique. Je ne la connaissais pas. Kaponka, see you next time. Ils n'ont pas l'équivalent de ce que mes amis ont acheté. Non, j'aurais aimé vous montrer, mais il n'y a pas d'équivalence. Alors vous entendez un toutou qui. Kiral, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as le toutou Qu'est-ce que tu as Tu n'es pas tout jeune toi, hein, dis donc J'ai rien à te donner à manger, je rien, regarde. Deuxième partie de l'atelier est ici. Ça Il est vraiment doué. Il a une image à la gauche de son tableau et et il est reproduit. Voilà, les trois gouttes sont arrêtées. Même si les gens ont gardé leur caoué imperméable. <rire> Ça vaut pas la peine avec les 28 degrés ou 30 degrés qu'il fait dehors. C'est pas vraiment nécessaire. Ça va les cas. Voilà, comme vous avez pu le voir, à part deux établissements encore en travaux, euh, L'ensemble des commerces de Fisherman Village a réouvert. Je suis déjà... On n'avait pas cette impression-là lorsque je faisais mes précédentes vidéos. On n'avait pas cette impression-là il y a quelques temps. Ici, si je suis arrivée à la hauteur du Karma, karma Sutra. Et puis le Karma Delhi, ici à l'angle. Voilà, et pour ceux qui voudraient voir à quoi la plage de Beaupoutre ressemble. Voilà la plage de Beaupoutre, au moment du coucher du soleil. Il y a pas mal de bateaux qui sont amarrés, vraisemblablement pour la nuit pour certains. Quelques voiliers, ce qui est assez rare. à l'angle du Karma Sutra et je remonte la rue qui pour certains mène vers l'entrée de Fisherman Village, moi je la considère plus comme une sortie parce que j'ai plutôt tendance à me garer du côté du Wharf. ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance en tout début de soirée c'est pas encore le moment où il y aura le plus de monde évidemment, les gens vont sortir pour dîner et profiter de ce marché touristique. Un nouvel établissement aussi ici qui a profité vraisemblablement d'une rénovation. par ici un salon de massage un magasin qui vend des maillots de bain et toujours le bureau de change voilà le bureau de change on m'a demandé à combien était le, le change pour euro bat il se trouve que le prix de, du dollar et de l'euro sont équivalents actuellement je l'ai vu affiché à 36 35 ailleurs et là je vois qu'il propose à 36,05 le dollar et l'euro voilà c'était donc Emma en direct de Fisherman Village en ce vendredi 15 juillet 2022 je vous dis à bientôt si vous avez aimé cette vidéo je vous propose de m'adresser un like merci pour vos encouragements et vos petits commentaires je vous retrouve à Koh Samui prochainement pour de nouvelles vidéos